J'adore l'idée que Delacroix a été à, à respirer là et à penser là. Et à... Ce qui me touche vachement, c'est l'économie des choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de foutre des gros paquets, euh, etc. Il, il dispose très régulièrement, ces, avec euh, parcimonie, toutes ses couleurs et devant, tu vois le… Oh là là, ce que c'est mouvant. Tu vois ces, ces mélanges. Il prend un petit peu de, de jaune de Naples, un petit peu de. d'ocre de, de, de Mars ou tout genre ça, et il les mélange devant. Donc il a tout Il a, tout son, il a tout sa gamme, quoi. Il fait sa gamme, tu vois. Quand tu peins une, une bagarre.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 Oui, parce que tout, le, là, dans l'exemple tu m'as montré, euh, de, de la forêt, il n'y a pas un noir, là non plus, c'est que, que des ocres, C'est que des ocres, qui hein. ouais. donnent cette impression ouais, ouais. De mm. Ou des terres plutôt que des ocres. Des ouais. Mais c'est euh, euh, le principe, euh, tu vois, je veux dire, euh, on est dans une grotte, il y a du feu, euh, regarde, il y a extrêmement peu de d'endroits de, de, lumineux. Ouais. Tout est dans... C'est une question de valeur, tu vois. Les, les, C'est magnifique, d'ailleurs. Tout est dans la même valeur, presque. Ouais. Pour ouais. qu'apparaisse le feu. Quand il fait un... un, un, un un bras musclé ou une jambe, un geste, tu vois, dans la jambe qui est, est posée comme ça, il euh, il sent la jambe, enfin, il, il est, sa main et, et le, avec le pinceau au bout euh, fait le oui. mouvement de la jambe. Je pas, il n'y a pas de différence C'est plutôt dans dans ce truc là ou dans ce où on, où on ressent, si tu veux le le, les, tous les mouvements et les, et les efforts et, et, et, euh, et c'est tu vois mmh. et puis ce qui se joue ce qui se et joue. que j'ai copié d'un, enfin plus ou moins euh, un tableau qui n'est pas là mais il y a à un moment donné il y a une bagarre avec une panthère et ouais, j'ai chopé ce mouvement là tu vois cette, cette, mmh. de, euh, parce que ça m'aide de regarder un truc qui est merveilleusement dessiné ça, est... mais tu vois ça c'est Regarde comme il est beau.